bon bonjour bonjour bonjour bon eh bien on va décortiquer cette nouvelle console qui en précommande c'est euh, elle a l'air d'arracher et tout donc alors on va voir ça rapidement alors elle a super enfin, est super jolie enfin c'est bien la définition a l'air super bien ça a l'air nickel effectivement euh, donc on va voir les configurations alors configuration de base 64 giga EMC alors c'est quoi c'est une mémoire d'entrée de gamme pas très rapide euh, bon. 64 giga on est très vite limité ça c'est une chose surtout pour jouer hein, quand on voit la taille des jeux 256 giga bon. bon ça commence à être compliqué toujours compliqué t'installes euh, 3 quels jeux et t'es blindé quoi euh, quand on voit la taille des jeux alors ici on a du SSD de 512 giga on, on sera plus confort tout va bien. parfait parfait c'est du mve mvme pardon euh, bah, c'est la technologie utilisée c'est très rapide c'est très performant etc bon après, ce qui nous intéresse le plus, parce que ça, ça reste du composant euh, très, très, très classique. Hein. Ça vaut euh, 512 Go, ça, ça vaut euh, aujourd'hui une centaine d'euros, quoi. Ouais, peut-être un peu moins. Euh, 256 Go, ça coûte euh, 40, 40, 50 euros. Alors euh, portable mais puissant. Alors, qu'est-ce euh, qu'on qu retrouve Ah bah tiens, le Zen 2 de chez AMD, comme par hasard, le RDNA 2. Alors ça, c'est euh, l'architecture Zen 2, c'est l'architecture la, la, euh, du microprocesseur. En fait, apparemment, on a tout dans une même puce. Donc on a tout intégré, euh, la partie graphique et la partie, euh, euh, la partie processeur central. Donc ça s'appelle euh, APU. c'est juste ça. On retrouve ces mêmes technos utilisés euh, sur les consoles euh, PS5 et, et Xbox euh, d'aujourd'hui. Donc bon, il n'y a, a rien de particulier, hein. on reste sur une architecture très, très PC. C'est du X86, hein. AMD ne fait, ne fait pas autre chose à ma connaissance. Donc on est sur, on est sur un PC portable, en fait. Hein. Et voilà, il voilà. faut, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. C'est du X86 en 64 bits, euh, c'est puissant, euh, voilà, très bien, ok ça reste du pc donc euh, ça permet une certaine euh, certaine euh, ça permet d'imaginer euh, certaines choses alors déjà euh, à quoi je pense moi je pense à linux je pense à windows voilà euh, donc votre bibliothèque Steam, donc euh, quand vous, vous pouvez vous connecter euh, le but c'est ça hein, c'est c'est de vous connecter à votre bibliothèque Steam avec cet appareil, qui est, euh, qui est une, console, euh, une console PC. Quoi. Voilà. Est... On va arrêter de tourner en rond, c'est une console. Euh... Et le temps va nous confirmer, hein. dans les détails on va avoir plus d'infos. Bon euh, là c'est leur joystick, machin, ça a l'air de belle conception en tout cas. Euh, J'ai déjà vu certains de leurs produits euh, type euh, manette de jeu, etc. Ça a l'air vraiment pas mal pour les joueurs. Moi, je suis pas le joueur, hein. mais euh, la finition, la qualité du produit a l'air pas mal. Il y a une station d'accueil. Alors ça, ça peut être intéressant parce que, en fait, euh, si t'es pas... T as envie de prendre le contrôle de ta machine, euh, bah, en fait, tu te retrouves avec un PC, quoi, hein, tu vois un port oiseau un port, euh, euh, t'as des ports USB sûrement. On va essayer d'agrandir un petit peu. On va peut-être mieux voir. Hop, donc là. Alors ça c'est euh, du euh, HDMI et ça c'est du euh, R du euh, comment s'appelle ah. J'ai un trou de mémoire. Donc ça c'est c'est récent de d'écran alors ça c'est c'est quoi cette norme euh, display port voilà Et je je revenais pas dessus euh, donc on a port réseau on a port USB on a trois ports USB apparemment ça doit être du, du USB 3 hein. ça serait un peu idiot de au moins du USB 3 là c'est peut-être de l'USB C tu vois euh... On va nous confirmer ça je pense hum... Bon ça c'est euh, la commande qui ne s'intéresse pas trop. On s'en fout un peu. Alors hop, euh, il n'y a pas un index euh, boutique euh, des points actualité, toc toc toc. Ah bah ouais. Ah bah, ouais. Donc euh, moi ce que je vois, ce que j'ai pu comment euh, enfin ce que j'ai pu voir euh, comme info, c'est que apparemment le SSD peut changer. Le problème, c'est qu'on est sur, qu on est sur. Euh, on est sur euh, alors, on va, on va, prendre un moteur de recherche. On va aller plus vite. Hein. Euh, avec le micro au milieu, c'est, pratique. Je vous dis. Hop. Alors, alors, alors, alors, alors, on s'en fiche. Voilà, on va aller directement. Voilà, dessus. Donc on a quoi Ok, bon retour sur la même page, c'est pratique. Plus d'infos. Hein. Je voudrais aller plus loin moi quand même. Ah d'accord, il y a un site dédié. D'accord. Ok. Autant pour moi. Alors, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est les précommandes. Tu hein, peux précommander. C'est l'air euh, assez imposant hein, comme machine euh, euh, portable. Euh, pour de vrais jeux dans, dans les noms. Bon. ce qui est ce qui est intéressant comme concept c'est qu'ils ont eu l'idée de si t'es pas trop fainéant tu peux vraiment te faire un pc avec ça quoi en plus t'as un lecteur SSD euh, euh, ajouté, donc euh, bon t'as tu, tu peux te débrouiller pour avoir un truc qui a des bonnes capacités en plus avec du départ USB euh, moyenne tu peux te mettre des disques durs Etc., tu peux évoluer, euh, tu peux évoluer le, le SSD aussi. Euh, foutre un truc de 20 Tera à mon avis, ça prend très bien. Donc, t'as accès à la bibliothèque, évidemment, pour ceux qui ont ça. <rire> donc, bon, euh, bon, il parle d'ouverture, donc, euh, bon, à mon avis, tu peux faire euh, un peu ce que tu veux. Alors, si vous avez l'intention de. de qui est, qui est important à prendre en compte, si vous avez vraiment l'intention euh, d'évoluer le SSD, ne faites pas ça de façon barbare, euh, faites plutôt un clone du SSD original, faites vous une copie, en cas de crash matériel, comme ça vous avez toute votre configuration, vous faites un, un clone un clone de, vos de votre SSD et comme euh, ça vous avez euh, vous stockez ça sur un disque dur et, et vous avez un clone du SSD original et euh, en cas de pépin euh, vous pouvez restaurer votre truc. Bon, L'air vraiment bien conçu. Alors, caractéristiques techniques. Alors, euh, ouais, donc on a l'affichage, blablabla, bla, le truc le machin, les, le pavé, bidule. Ok, euh, tu vois, USB, un port USB-C, tout ton marche arrêt, ça peut être pratique, hein. volume, blablabla. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a On a un Zen 2 avec euh, 4 corps. Ah ouais, quand même. Alors là, d'après ce que je vois. La, PS, euh, la, la, la PS5 a deux corps de souvenirs. Pas mal. Ça veut dire qu'il y a deux corps de plus et deux trades de plus. Donc euh, deux corps, ça fait. Euh, C'est pas mal. Vraiment pas mal. Donc il y a une, une optimisation, euh, a une optimisation euh, de la fréquence, hein, la, la gestion d'énergie. Donc. Euh, moins tu vas consommer moins tu vas consommer de ressources tu vas tourner, ou plus au moins vite tu vas tourner c'est normal euh, processeur graphique euh, rdna2 ouais ouais ouais ouais bon, on va faire la comparaison on va mettre euh, euh, spe spec si spec euh, ps 5 je crois qu'on peut avoir des trucs sympas. Euh, puissance de cage ok. Ah bah. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant Alors on va aller au, au à l'essentiel. Alors. Ah, non, je me trompe. Donc je disais une connerie. Donc elle a 8 corps, pas 2, 8. Ah non c'est la PS4 qui a deux corps. Donc elle est donc la PS4 est plus performante. Mais c'est normal le fait qu'il y ait que 4 corps c'est déjà pas mal. Mais c'est une console portable. Donc il faut réduire l'impact de la consommation d'énergie. GPU à 36 GPU, là on a combien là vite ouais, c'est beaucoup moins puissant du coup à, à nez hein, ouais, c'est pas ils ont une version plus light normal on essaie toujours quelque chose de cohérent parce que euh, c'est portable donc ça qu il faut que ça consomme moins quoi hein? soyons cohérent comme un PC portable hein, les puces les processeurs dans les PC portables sont un peu moins performants que les que les, les, les processeurs sur les, les stations euh, les stations de bureau donc euh, stockage voilà, 820 GB ouais ouais ouais ça c'est blabla. les toits ouais ouais ok ok ok bon c'est c'est ouais d'accord donc donc pour pas dire de bêtises euh, donc on a quatre corps 8 threads alors que sur la ps5 euh, on a 8 corps et euh, 16 threads c'est ça on va confirmer. Hein. Euh, toc toc toc toc toc toc. On parle juste de huit corps. Voilà, j'ai pas de trade supplémentaire. Mmh. Alors c'est quoi une trade En fait, euh, Intel et AMD ont développé une technologie euh, qui permet de virtualiser un processeur. Ça permet de traiter euh, deux informations en parallèle, avec un seul corps. Voilà. Donc, voilà. Ça permet en moyenne entre 10 et 20% de performance en plus pour ce type d'opération alors bon la capacité 16 giga bas on est sur une capacité équivalente à, euh, euh, à la, PS, hein, la PS5 hein. enfin, c'est pareil, hein. 7 gigas DDR6 et là on a de la euh, ouais bon ça c'est surtout pour de la console ils ont pris cette technologie la DDR5 pour réduire la consommation euh, d'énergie euh, ce qui est, ce qui se comprend assez facile euh, SSD VL, ok ok ok moi je vous je vous conseille pas trop d'utiliser ça hein, si bon si vous voulez une console pas trop chère euh, bon mais euh, évitez ça c'est c'est euh, merdique le truc hein faut être honnête c'est pour que le prix soit plus bas c'est vraiment il propose une solution pour que le prix soit un peu plus bas vous allez mettre plus de temps à démarrer la console etc euh, d'accord Bon après c'est 7 pouces euh, bah, en fait c'est aussi gros que un gros smartphone quoi l'écran c'est un gros smartphone euh, ouais déjà pas mal euh, la, raison, la résolution 1280 par 800 alors euh, moi je peux expliquer cette résolution pas très élevée par rapport à, à, une, à un smartphone hein, parce qu'il y en a qui vont très vite faire la, con, la, la, la différence c'est que honnêtement euh, c'est optimisé pour le jeu tu pas besoin d'un truc avec 2000 enfin tu pas besoin d'un truc en 2000 par 3000 ou je sais pas quoi ou l'inverse c'est pas très utile parce que plus tu vas demander à l'écran des fichiers hauts plus il va falloir des ressources de, de calcul et euh, bon autant ils ont c'est un choix intelligent tout à fait alors le 60Hz, c'est important, hein. c'est euh, là où on commence à moins percevoir euh, les mouvements d'écran. Alors euh, le Wifi, euh, bon, c'est de 4 GHz. Euh, bon. Alors c'est double ouais, double bande. Alors, euh, alors 5 GHz, c'est une norme qui commence à se faire un peu vieille, mais ça reste de performances assez honorables. Et c'est toujours pour une question de, de performance. Hein. Et le coût, je pense, hein, parce que si tu mets tu commences à intégrer des, des composants trop récents, tu, le, la facture va, va exploser. On est quand même sur une architecture PC. On n'est pas sur une console où on a de l'ARM euh, pas cher, euh, machin. On est vraiment sur un truc euh, euh, qui pourrait très bien vous servir euh, pour faire euh, un PC, quoi. Donc, SteamOS euh, basé sur Arch, alors je vais traduire ici, alors c'est euh, bah, du Linux en fait. Hein. Donc, ils ont fait leur euh, distribution, très orienté jeu, et ils se servent, alors Plasma KDE, c'est l'interface graphique. Donc, on est vraiment, vraiment sur une solution type euh, PC, qu'on retrouve sur beaucoup de PC, hein, euh, euh, sous Linux. Donc, ça, tu peux l'avoir aussi sur ton PC. Peut peux installer SteamOS sur ton PC. Ça peut être sympa. Euh, plasma 2K2. Alors ça c'est l'interface graphique, hein, c'est la technologie utilisée, c'est libre. Ça c'est libre. Ça je sais pas, il doit y avoir une partie propriétaire. Alors, euh, à savoir que la particularité de SteamOS, c'est que c'est un Linux qui permet il y a eu beaucoup de travaux chez Steam pour faire fonctionner des jeux Windows sur, sur Linux. Donc c'est pas... Alors la solution c'est Proton. Alors Steam... Alors ça tu peux l'installer sur ton PC. Hein. C'est pas réservé... C'est pas réservé à la console portable. Donc, en fait, ici, on a le projet Proton, qui est un projet euh, Steam. Euh, je ne sais pas si il est sous-licence GPL, donc en licence libre. C'est un projet euh, passionnel et blablabla. Bla bla bla, euh, donc, c'est euh, salaire propriétaire. Donc, Steam développe un outil qui vous permet d'utiliser vos jeux pc sous linux c'est très intéressant ce qui permet de se libérer de microsoft et d'être un peu plus sur une solution euh, ouverte sauf que euh, steam lui même enfin proton a l'air propriétaire hein, je vois pas d'infos je vois rien. Il n'y a rien qui me dit que c'est libre. Ouvert ou open source, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de gîte. Contribuer. Alors, merci de l'intérêt de veiller, garder ceci à l'esprit. Les rapports, n'y rien. Nous avons encore roulé blablabla. C'est pas très intéressant pour moi. Alors. Votre contribution est publiquement disponible, donc la, la, la base est accessible, la base de données, en vrai, bon. D'accord, bon, c'est propriétaire. Bon, est-ce que ça se comprend, est-ce que ça se comprend pas Moi, je reste mystigé sur ce genre de solution. Euh, L'avantage, bon, ça, c'est le côté pratique, c'est que tu peux faire tourner euh, tes jeux... Euh, des jeux Windows, comme je l'ai dit, euh, sous Linux, sauf que tout ne fonctionne pas évidemment parce que on est quand même euh, sur un environnement euh, Windows. C'est comme si tu essayais de faire parler euh, un russe en français alors qu'il n'ait jamais euh, parlé le, le français, et du coup, euh, bah, du coup, euh, ça prend un certain temps. Hein il, y une, il y a une période de d'apprentissage, il faut, faut, faut modifier certaines choses euh, voilà donc bon, bah, ça prend du temps et c'est normal, et à chaque sortie de jeu bah, il va falloir optimiser le jeu pour que ça puisse tourner sous Proton bon, qu'est-ce que je pense de cette console euh, c'est c'est euh, une solution qui peut être intéressante pour un passionné de, euh, de nouvelles techno, un gamer. Euh, savoir que tous tes jeux ne fonctionneront pas, malheureusement. Donc, euh, si tu veux utiliser Steam euh, à 100%, euh, bah, il va falloir ton PC sous Windows à côté. Euh, bon, je... Il y a quelques cas quand même. Je, je connais pas les jeux. Hein. Je suis pas un pro du jeu. donc bon, Je connais quelques jeux. Mais sans plus. Donc voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à y dire. Hein. C'est une architecture PC. Euh, avec les technologies euh, d'aujourd'hui. Euh, ils ont fait un coup de force à intégrer ça dans une console. Ça, c'est euh, dans une console portable. Donc ils mettent tout le monde. Euh, tous ceux qui font de la console. Le jeu portable. Ils mettent tout le monde KO. Euh, sur le marché en termes de performance euh, elle a l'air bien bien conçue bien poncée je pense que c'est à l'image de, de ce que veut euh, faire steam euh, un écran 7 pouces on n'est pas dans le trop gros on n'est pas dans le trop petit pour du portable ça reste quelque chose de, de relativement intéressant euh, bon sauf que comme Produit type gamer, euh, le problème c'est que euh, le but euh, c'est de, enfin, de simplifier l'utilisation du produit. Donc euh, il y a tellement de choses à faire avec, c'est dommage que de s'en servir que pour le jeu. Voilà ce que je pense. Vous pouvez vraiment aller au-delà, vous pouvez, je pense, à mon avis. Euh, qui parle d'ouverture installé en Windows, vous pouvez euh, installer un, un Linux, la distribution euh, que vous souhaitez. Il euh, y, y, y a de quoi faire avec cette, cette console, donc euh, moi je vous invite, euh, vous euh, qui m'écoutez, qui, euh, qui êtes passionné de, de techno, euh, à hacker ce truc, et à en faire ce que vous voulez et euh, aller au-delà du, du jeu quoi. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire, on en fait ce qu'on veut. Vous pouvez carrément vous faire un PC avec.. Euh... Vous savez la, la couche Proton euh, ou Steam, c'est juste une couche que vous mettez. Donc euh, en fait, si. Euh... Enfin. Il y, y a un truc qu'il faut, qu faut que tout le monde comprenne, c'est qu'une console n'est plus ni plus ni moins qu'une machine bridée, en fait. Elle est totalement euh, fermée au jeu. Hein. Et euh, le but, c'est euh, que vous êtes dans un écosystème euh, du, de, la de, de la société qui l'a développé. Donc vous restez enfermé dans un truc. Euh, là, vous avez la chance d'avoir une console qui soit facilement, à mon avis, dans un premier temps, facilement à câble, euh, Non pas à, à, à détourner, il n'y a, a vraiment rien de compliqué. Vous vous mettez une clé usb vous démarrez dessus je suis sûr que ça démarre vous mettez un clavier et euh, vraiment euh, vous pouvez mettre un clavier une souris si vous avez le doc euh, vous mettez ça sur un réseau et ça marche comme un pc vraiment donc à mon avis vous pouvez hacker ce truc mais les doigts dans le nez euh, et c'est le but je crois que c'est la. le but de steam c'est d'avoir un produit euh, euh, qu'on puisse s'adapter. Moi, je vous invite à aller vers ce genre de solution si vous voulez avoir une console portable sympa ouverte. Euh, en plus, c'est basé sur de l'AMD. Il y a, euh, enfin, les drivers sont libres. Enfin, vraiment, euh, l'argument pour que ce soit intéressant. Le prix est un peu salé hein, pour une console euh, de jeu portable, bon. Mais en même temps, il y a de la techno dedans, donc. Est-ce que ça vaut le coup vraiment euh, Je sais pas, mais euh, moi je, je l'achèterais pas, j'en ai pas besoin, je ne je suis, suis pas le genre de client pour ce genre de produit. Mais euh, 700 euros, paraît lourd quand même. Bon, en même temps quand tu vois le prix des consoles de jeu... Euh, de salon ouais on est sur les mêmes tarifs quoi ouais, ouais. bon ça reste euh, les mêmes tarifs ouais. à peu près ça donc mon avis euh, ça ou une ps4 une ps5 ou une xbox truc chose je prendrais ça parce que tu peux en faire vraiment ce que tu veux vraiment voilà donc, vous avez le truc en détail. Je vous, ai, si euh, vous avez la, une critique à faire de positive dans ma façon de m'exprimer, j'ai fait ce live à l'arrache. Donc, euh, je pris le truc, je savais de quoi j'allais parler parce que j'avais déjà eu un œil dessus. Et je regarde, ça m'intéresse ce genre de produit dans le sens euh, technique et euh, j'avoue que c'est la première fois que je vois une console de jeu entièrement ouverte et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Euh, vraiment c'est top quoi. Bon peut-être les la limite en position portable, c'est que bon, faire du Word avec ça euh, avec le avec un écran tactile, euh, c'est un peu compliqué. Mais euh, même avec un écran, euh, enfin un clavier virtuel c'est un peu compliqué. Mais l'idée est vraiment sympa pour jouer et euh, tu poses ça sur ton, ton doc qui est un pc Donc, tu te mets ça sur Mint ou sur, euh, sur un truc pas orientageux justement spécifiquement tu mets ça sur un Mint, euh, c'est facile à installer, c'est facile à, à utiliser, tu t'installes Proton et, euh, et voilà quoi, et t'as un truc super sympa, tu arrives chez toi, tu poses, tu veux bosser, voilà, tu as ton pc portable dans ta poche en fait et ça peut être vraiment un truc sympa, et je pourrais peut-être me laisser tenter, on verra bien, mais euh, ouais, bon, ça me donne des idées de, de contourner le truc bon, en revanche, euh, les prochaines vidéos, c'est que ça va être, euh, comment installer euh, euh, mint sur un pc comme ça vous, vous avez plusieurs éléments et vous allez me confirmer si mon concept mon, ma conception du produit est bonne ou pas seul le temps le dira quand quelqu'un aura ce truc chez lui et euh, vas-y envoie moi le truc et on regarde euh, on pourrait faire ça si je l'ai pas acheté euh, on pourrait euh, voir comment c'est foutu, la démonter, euh, démonter, si, voir si le SSD est accessible. Et puis on met un autre SSD pour ne pas impacter le tien. Et puis, euh, et puis, euh, et puis on installe euh, une Mint, on essaie d'installer une Mint, on essaie d'installer Proton euh, sur Mint. Et euh, voilà quoi. Moi à mon avis, c'est plus que faisable. Il doit y avoir, euh, si on arrive à bouter dessus directement, c'est cool, autrement on fait, euh, on fait, une, euh, on fait une, un ghost avec une préinstallation et euh, je suis sûr que ça passe. S'ils pas, euh, euh, parlent vraiment d'ouverture, euh, ça, ça c'est l'ouverture, c'est donner l'accès à ce genre d'outil assez facilement et ça serait top. Voilà, bon, bah, la vidéo se termine là, et puis euh, moi je suis super euh, content de voir ce genre de produit apparaître, et surtout en termes d'ouverture, même s'il si, euh, y a quelques petites faiblesses au niveau de, de, de l'ouverture, euh, genre je parle de Proton, euh, bon en même temps, euh, enfin je sais pas, je, je reste mi mitigé sur le concept de Proton ouvert, euh, fermé plutôt, que ce soit un produit. Termes. donc je reste mitigé là-dessus en même temps je sais que si j'ouvre le code et puis euh, je sais pas si on commence à avoir des versions de Steam euh, sous licence GPL bon, je sais pas savoir c'est j'attends vos retours et puis euh, allez à toutes, ciao